Avec Google Doc, il n'est pas toujours évident de passer d'un titre à un autre sans devoir descendre notre page, surtout si notre document est très long. Quand on est dans Google Slides, c'est facile parce qu'on peut peser d'une diapositive à l'autre pour changer. Mais dans Google Doc, il faut fonctionner d'une autre façon. Donc ici, on peut afficher le plan du document. Donc le plan, il peut être caché. Et il peut être ici apparent. On voit ici que pour l'instant, il n'y a qu'un titre. Donc, euh, où je peux aller, c'est écran plat interactif. Mais si je veux mettre d'autres titres, ce que je dois faire, c'est que je dois aller souligner ce que je veux. Et là, dans le texte, je vais choisir ici comme un titre. Donc, quand je vois euh, mon titre euh, est devenu plus gros, donc j'ai mentionné que c'était un titre, il s'en va dans mon plan ici. Donc, je peux faire la même chose avec information supplémentaire. Je vais aller choisir ici, titre, et là, ça s'ajoute. Je pourrais ajouter titre 2 aussi, titre 1, donc titre 2, vous allez pouvoir voir ce que ça fait. Donc titre 2, c'est que ça se tasse un petit peu en même temps, donc euh, c'est pas au même niveau, donc c'est comme un, un sous-titre dans le titre. Moi ce que je veux, c'est qu'il reste comme un titre, donc je vais choisir titre 1 ici, et le titre de mon document, Eh bien là, je ne l'ai pas. Je peux écrire Smart ici, et maintenant appeler mon document Smart et dire que c'est un titre. De cette façon-ci, je vois qu'il vient s'ajouter dans les titres. Donc, c'est une façon d'aller d'une place à l'autre dans mon document. J'ai juste à cliquer sur Écran plat interactif ici. Et je m'en vais dans ce titre et je peux changer. Donc, pour me promener à Guide. Donc, je vais me promener au prochain titre. C'est une façon de euh, me promener dans mon document avec mon plan. Donc, je peux peser sur les titres que j'ai mentionnés. Donc, ici, vous voyez les options de titres que vous avez sous titre, titre 1, titre 2. Et évidemment, il est possible de changer euh, la grosseur, le style d'écriture et tout ça dans mon plan. Donc, euh, voilà une façon de se promener dans le document dans Google doc à l'aide du plan.